Alexis Ruet, donc à ma droite, qui est praticien hospitalier en MPR au CHU de Caen, et Gilles Logia, euh, à ma gauche, euh, donc qui est praticien hospitalier euh, en, en gériatrie, ont tous les deux publié un article euh, de, de réalité virtuelle en gériatrie. Et donc, euh, dans une revue de rang A, Age and Aging, en 2021, euh, 10 d'impact factor. Euh, Alexis, euh, est-ce que tu peux me, de, me dire le résultat principal de ta recherche Nous, ce qui nous intéressait dans cette étude, c'était de voir si euh, la réalité virtuelle était euh, adaptée déjà pour proposer de la rééducation, de l'activité physique à des personnes âgées, mais âgées avec... Euh, Institutionnalisé, c'est-à-dire euh, un public particulier avec euh, des déficiences. à la charité. notamment cognitives. Et donc ça a été mené dans un établissement, euh, une EHPAD, euh, qui dépend du CHU de Caen, où on a proposé euh, à des résidents de faire euh, du vélo euh, en deux conditions, avec un environnement virtuel ou sans environnement. Virtuel. Et qu'est-ce que ça a donné alors Et ce que ça a donné, c'est que les personnes qui ont participé euh, ont aimé ça. Euh, ils préféraient l'environnement virtuel et que spontanément, sans encouragement, euh, ils avaient tendance à faire plus de distance et à pédaler plus longtemps avec euh, l'environnement virtuel que sans rien. Ah ok. Et Gilles, euh, sur la perspective de la gériatrie, quels sont les intérêts, les avantages à faire plus de sport pour les personnes de, de plus de 65 ans L'intérêt il y est lié multiple, un intérêt au, au niveau de la santé, euh, car ça permet de, de, de limiter la sédentarité mmh. qui peut être importante dans cette population et de euh, lutter contre euh, toutes les maladies chroniques euh, également, cardiovasculaires cardio notamment. Mmh. Euh, et ça peut aussi limiter des risques au niveau des troubles cognitifs et euh, limiter un, un risque de démence qui ah, peut bah, être okay. très important dans ces populations. Très bien. Et alors, la question que je me posais, euh, Gilles, euh, c'est un super travail. Je crois que c'était une collaboration avec l'industrie, c'est ça euh, oui. comment, comment est né ce projet est, on, est, on, voilà, on a été démarché par une société privée euh, qui était dans le domaine de la gériatrie euh, voilà, pour faire connaître leurs produits, qui nous a intéressé. Donc on y a vu pas mal de perspectives euh, par rapport à la promotion de l'activité physique euh, qui peut être difficile dans cette population. Donc euh, voilà, on s'est ouais. lancé avec eux euh, sur un prêt de, de, du matériel. D'accord. Et donc avec un résultat qui est significatif à la fin, euh, est-ce est-ce que ce projet, cette publication, ça vous a donné envie de continuer dans, dans cette thématique oui, finalement, ça nous a donné envie de continuer et... Euh, de pédaler. <rire> de pédaler, exactement. Ce qui nous a permis euh, de, de répondre à un appel à projet ouais, appris au CHU de Caen, de pouvoir financer effectivement ce vélo. Et toujours là. sur, la, sur dans la dans la thématique de l'activité sportive adaptée. Exactement. Donc là, on l'utilise comme un outil innovant, ludique, euh, dans le cadre de la promotion de l'activité physique et de la lutte contre le risque de chute pour l'amélioration de l'équilibre et tout ça en améliorant à la fois la cognition et la mobilité. Et, et, et, et cela dans le cadre d'une équipe INSERM euh, Oui, c'est une collaboration entre effectivement le CHU de Caen et l'équipe INSERM Comet, dont je fais partie. D'accord. Écoutez, Gilles et Alexis, merci et félicitations pour cette magnifique publication.